Bienvenue dans la page tarif. Si tu ne comprends rien à cette page, tu vas voir, c'est très facile à comprendre. Il y a euh, deux types de cas, il y a les passes et la carte découverte. Le pass, c'est un pass boost pour une danse élite pour deux danses, expert pour trois danses et bien sûr pro pour quatre danses. Une danse correspond à un maximum de 8 heures de cours étalés dans la semaine selon la danse de ton choix. Si on donne un exemple, un pass boost, ça peut être aussi bien un pass salsa portugaine, un pass salsa cubaine ou un pass bachata ou bien sûr un pass kizomba. De même, un pass élite, euh, c'est celui qui, qui, qui marche le mieux d'ailleurs, euh, ça peut être euh, par exemple bachata kizomba ou bachata cubaine, etc. Donc euh, à chaque fois que tu souscris à une danse, tu as l'accès potentiel, on est limité à toutes les, les cours de cette danse-là comme on l'a vu dans euh, la rubrique sur le programme et les cours collectifs. Voilà, donc tu verras qu'il y a toujours euh, une petite promotion pour les jeunes, pour les moins de 26 ans et surtout ce qui est intéressant, c'est que tu peux payer en plusieurs fois par chèque à l'école ou directement en ligne à nous appelant au 07 82 61 31 25. C'est l'heure euh, du numérique et du digital donc tu peux tout faire en ligne, ok Et ben voilà. C'était pas si compliqué. Hasta luego, señores.